Bonjour à tous. Euh, bienvenue dans le numéro du 11-12 de novembre. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Euh, Je suis ravie de vous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, quelques petites minutes pour ne pas euh, prendre du temps aux nos deux intervenantes. Juste les, les petites règles du jeu. Euh, si vous pouvez penser à renommer euh, vos petites vidéos avec vos noms et prénoms, euh, pour que ce soit plus simple pour nous d'émarger, ce serait bien. Euh, pensez à bien garder vos micros coupés pendant que les intervenantes prennent la parole. Ça évite d'avoir euh, les euh, conversations avec des éventuels collègues qui rentreraient en trompe dans vos bureaux. Euh, par ailleurs, si ça vous gêne pas de mettre vos caméras, bah, c'est tout aussi agréable pour les intervenantes de, de voir des visages. On n'oblige personne, mais en tout cas, c'est agréable de voir vos visages suivre ce numéro. Alors, nous sommes pas trop trop nombreux aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est pour les questions, soit vous les déposez dans le chat et on, on, est, on tâchera d'y répondre soit à la fin du numéro, soit au fur et à mesure. Et euh, vous avez également la possibilité de prendre la parole avec euh, le petit icône qui lève la main euh, dans, en bas dans de, de votre fenêtre Zoom. Il y a un petit menu avec réaction et vous pouvez lever la main si vous euh, si vous souhaitez euh, voilà intervenir à un moment. On vous laissera également la parole. Euh, le 11-12, c'est donc des, des sujets professionnels qui sont déposés par vous. Donc, euh, si euh, vous le souhaitez, euh, on, on vous convie à, à déposer euh, vos éventuels... Euh, questionnement professionnel sur notre petit espace qu'on a appelé la parenthèse je vais vous mettre le lien dans dans le chat donc n'hésitez pas à déposer vos sujets plus ils sont plébiscités plus on les traite tôt dans le programme donc voilà et le sujet des résidences d'auteurs c'est un sujet qui nous a été demandé et qui a été pas mal sollicité donc je suis ravie d'accueillir pour ce numéro deux intervenantes, donc Alexandrine Ramos, qui est directrice de la médiathèque Valérie Larbeau à Vichy. Et comme ce mois-ci, nous restons dans l'Allier, Emmanuel Martina Dupré, qui elle est responsable scientifique au musée de l'illustration jeunesse. Elles ont deux visions un peu différentes dans des établissements de nature différentes. C'est ce qui nous a semblé pertinent de voir ensemble pour, pour regarder un peu les problématiques qui peuvent, qui peuvent se poser à nous. Euh, donc euh, on a travaillé euh, toutes les trois de concert pour ce numéro et la première question euh, qui nous a semblé euh, être la plus naturelle euh euh, à se poser c'est euh, quels sont les objectifs principaux en fait de la mise en place de ces résidences euh, pourquoi en fait les établissements auraient intérêt pourquoi euh, ça peut euh, soit attirer du public valoriser les collections euh, enrichir éventuellement les collections euh, voilà c'est la, la première euh, grande question qui qui nous intéresse et je vais euh, vous laisser la parole euh, Peut-être Alors Alexandrine, tu, tu es ma première à gauche dans le sens de la lecture. Donc peut-être tu peux éventuellement nous expliquer pourquoi à Vichy, ça vous a semblé important et quel type de résidence vous mettez en place. Ok, donc bonjour à tous. Euh, du coup, pour Vichy, je vais parler euh, en fait, je ne enfin, suis pas la mieux placée pour parler pour Vichy, puisque je viens d'arriver sur ce poste-là. Ma collègue qui devait présenter avec moi aujourd'hui est malade. Le Covid est passé par là. Euh, donc, je vais faire euh, du mieux que je peux pour euh, retranscrire l'expérience qui est passée et parler euh, de notre futur projet pour euh, 2023, d'une autre résidence. Euh, du coup, le pourquoi de Vichy, en tout cas, euh, c'était de favoriser euh, euh, les échanges avec des quartiers… Euh, euh, des quartiers. Euh, Prioritaire en fait sur la ville de Vichy, euh, ça s'inscrivait en fait euh, dans la volonté de vouloir euh, travailler avec d'autres partenaires qu'on n'avait pas l'habitude, euh, enfin dont, dont on n'avait pas l'habitude de travailler avec en fait, euh, voilà. Euh, donc en fait pour euh, donc l'année dernière enfin en, en 2020 la médiathèque de Vichy a accueilli Muriel Doru qui est une artiste qui est une auteure illustratrice engagée et euh, pour justement travailler avec les quartiers prioritaires de la ville de Vichy et euh, aussi un autre quartier qui s'appelle Cœur d'Aglo qui, qui est en commun avec la ville de, de QC. Et ça a permis de travailler avec ben, plusieurs partenaires euh, et de favoriser les échanges et de promouvoir, bien sûr, la culture, la lecture, l'écriture, euh, toutes ces choses-là euh, enfin qui, qui font partie de nos missions premières en, en médiathèque, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, du coup, là, on, on sent que c'est une inscription aussi euh, dans, dans l'urbanité et, euh, et, voilà, et en essayant de diversifier les publics et effectivement d'encourager la lecture. Peut-être que au Mige, si je peux me permettre de se donner son petit acronyme pour, pour en parler, c'est peut-être une démarche un petit peu différente ou euh, qui, qui peut être similaire, mais qui parfois peut-être de la nature même de l'établissement va, va avoir des, pré des préoccupations peut-être un peu, un peu différentes. Emmanuel, peut-être tu peux oui, oui, tout nous en parler à fait, alors rapidement nous nous avons trois résidences euh, accueillies par le, les musées départementaux chaque année il y a une résidence de création art visuel il y a une résidence d'écriture de scénario de court-métrage et il y a une résidence d'illustration la plus ancienne c'est la résidence euh, euh, d'illustration puisqu'elle a été mise en place en 2014 avec le soutien de la drac Auvergne-Rhône-Alpes même si bon on avait déjà fait une petite tentative en 2010 sur une résidence avec un un artiste dont la compagne était réalisatrice, c'est Nicolas bianco qui était venu lui pour un projet d'album et sa compagne sur un projet de film qui accompagnait l'album. Nous, notre démarche, on, on, on considère que le musée est un des, des acteurs de l'éveil artistique et culturel et quand on a réfléchi à la mise en place de ces résidences, on s'est dit qu'effectivement il pouvait y avoir des interactions, euh, tu l'as dit tout à l'heure Emmanuel, avec nos collections, c'est-à-dire que l'idée c'était de permettre à de jeunes créateurs, alors on peut parler d'illustration ou d'art visuel, de venir découvrir les collections des musées départementaux et euh, par là même de nourrir un projet, qui peut être un projet d'album ou un projet d'exposition, de, euh, euh, voilà et d'enrichir de, en tous les cas sa démarche artistique en étant en contact direct des collections. Par ailleurs aussi de jouer les interactions avec nos médiateurs parce que nous avons des, des médiateurs culturels sur les, les, les musées, que ce soit le musée Anne de Beaujeu ou le musée de l'illustration jeunesse, et que ces, ces artistes qui sont là avec un temps de création et un temps de, de médiation puissent aussi bah, découvrir le travail de médiation ou euh, certains arrivent très très rodés à l'exercice et font profiter euh, nos, nos médiateurs de leur expérience hein, et puis. Ensuite, il y a, tu l'avais dit tout à l'heure, il y a effectivement la possibilité d'enrichir nos collections, parce que nous, nous sommes sur des, des, des œuvres graphiques dans nos collections du, du Nige qui appartiennent à, à des artistes encore vivants pour la plupart. n'a pas toujours le droit, de, de, de, j'allais dire, d'utiliser euh, enfin, l'image en tous les cas de leur, de leur travail. Et avec les, les, les jeunes artistes que nous accueillons en résidence, euh, nous, nous avons un projet d'exposition pour clore leur temps de, de, de présence ici. Ce sont des résidences de trois mois pour la résidence art visuelle et pour la résidence illustration. Et, euh, et aussi, euh, euh, je veux dire, on, on, on profite de leur présence, on, on, on valorise leur travail euh, et comme ils nous cèdent le droit de, de présenter, de représenter le travail qu'ils ont fait sur le temps de création, ça permet après de faire des expositions qui peuvent circuler sur le territoire, qui peuvent... Euh, euh, nourrir euh, la communication des musées et éventuellement qui peuvent intégrer bien sûr les collections ça s'est déjà produit voilà global merci beaucoup et alexandrine dans la continuité euh, alors euh, vous c'est des résidences peut-être qui ont commencé il y a pas un, un peu moins longtemps peut-être qu'au Mige. Euh, et donc là cette année c'est plutôt sur le manga et, et vous également c'est euh, alors pour alors, peut-être promouvoir les collections un peu différemment du miche, hein, puisque les, les collections sont pas forcément des collections d'art graphique, mais est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, dans l'idée de pouvoir à, accompagner les lecteurs vers certains types d'ouvrages, vers euh, une meilleure connaissance dans certains types de littérature comme, Comment vous choisissez un peu euh, ces, ces thématiques Alors euh, là, dans le cadre euh, de la prochaine résidence, donc euh, qui serait d'accueillir un mangaka en fait, sur deux périodes en 2023, c'est dans le cadre d'une mise en valeur en fait, du Fonds Manga. Euh, donc, ma collègue Amélie, qui, donc, qui est absente, est en train de travailler sur la question et essaye de valoriser ce fonds qu'elle a repris euh, depuis peu, qui était euh, un peu délaissé, euh, en tout cas, en ce qui concerne les mangas euh, à, à, adultes. Enfin, on est en pleine réflexion, en tout cas, sur ce, sur ce sujet-là. Et euh, du coup, en termes d'animation par rapport à, à cette problématique, euh, avec son, son collègue en fait, qui s'occupe des mangas, mais plus en jeunesse, euh, euh, la médiathèque, ils ont inscrit la médiathèque dans le cadre du prix euh, Mangawa. Et du coup, l'idée, en fait, c'était euh, bah, à la fois de promouvoir euh, par le prix euh, la lecture du manga et ce, ce média, et par l'animation et l'accueil la, d'un auteur, de, de, de faire de la vulgarisation quelque part, de, de, de casser les a priori sur, sur le manga et de, de, de, de le valoriser et de dire que c'est un, une collection comme une autre à la médiathèque de Vichy. Voilà. Pardon, merci beaucoup. Euh, et du coup, alors, on, on, on imagine bien que, que se mêlent donc des opportunités, euh, que ce soit effectivement de s'inscrire dans un territoire, d'enrichir ses collections, euh, de, de pouvoir euh, proposer aussi de, une connaissance et un partage des, des valeurs du métier. Hein, la médiation chez des artistes, qui dont c'est pas forcément euh, non plus le, le, le cœur de, de métier. Et je, je me doute que ce ne doit pas être aussi simple que, que ça le paraît. Euh, une fois qu'on a relevé toutes ces opportunités pour un établissement, en fait, euh, de de mettre en place une résidence, euh, je pense que certains des collègues doivent se dire, mais alors comment on fait pour préparer euh, cette résidence Est-ce qu'on n'est pas un peu euh, débordé par, euh, par, euh, par l'enjeu le, du sujet euh, qu Est-ce que très simplement, peut-être, euh, Emmanuel, pour commencer, euh, avec un peu plus euh, d'expérience au Mige, et puis ensuite, euh, Alexandrine, si tu veux bien compléter euh, les propos d'Emmanuel, quels sont les, les préalables, les, les étapes clés dans la préparation de cette résidence Comment on conçoit cette, cette, cet événement et, et qu'est-ce qu'il faut s'assurer de faire Peut-être, je, je pense qu'il y, y a des étapes et puis il y a aussi euh, peut-être un point aussi sur les ressources humaines que j'aimerais que, que vous souligniez. Peut-être, on, on a peut-être tendance aussi à, à mésestimer euh, l'importance de, de ce travail d'équipe. Alors, euh, d'abord, il faut, je crois, une envie. Une envie d'accompagner un artiste sur un temps qui sera donc un temps de création et un temps de médiation. Euh, une fois que le désir est là, il faut effectivement les moyens. Alors pour les moyens, euh, je dirais que le préalable, le plus, le plus indispensable, c'est qu'il faut un lieu. Nous, on avait la chance euh, au musée, on, a, on est dans un bâtiment qui est partiellement inscrit à l'inventaire des, des MH, mais on a un lieu qui était une ancienne loge de gardien, dont on s'est dit, mais si jamais on peut le, le, le réhabiliter, cet endroit qui dispose... Euh, de pièces suffisamment lumineuses et qu'on peut équiper, il ferait un très très bel atelier d'artiste. Donc il faut déjà un lieu. Ensuite, ah ouais. il faut effectivement des conditions matérielles, j'allais dire, c'est-à-dire euh, s'assurer qu'on va pouvoir pendant. Bon, nous sommes des résidences longues pour deux d'entre elles et une de six semaines qu'on va pouvoir effectivement accueillir correctement euh, quelqu'un et mettre à sa disposition des, euh, des outils. Euh, euh, que ce soit des outils pour créer ou des outils en tous les, j'allais dire, ça va de l'accès euh, aux salles et avec tous les, les, les matériaux pour euh, pour créer, jusqu'à la mise à disposition d'un vélo électrique. Enfin, il y a aussi des aspects extrêmement euh, concrets et matériels qu'il faut voilà qu'il faut avoir à l'esprit. S'assurer, ça c'est une de nos de nos problématiques nous qu'il a bien du réseau. Enfin bon voilà, il y a des petites choses comme ça, euh, rendre le lieu le plus confortable possible. Et puis après, il faut discuter avec l'ensemble de nos partenaires. Nous, c est, c est, ça se fait vraiment, c'est vraiment effectivement un travail d'équipe. On fait avec l'équipe de médiation une mise en, mise en réseau. Une fois qu'on a le, le, le projet, il faut travailler avec l'ensemble de nos partenaires, notamment les enseignants, pour savoir quels bénéfices, en fait, ils vont pouvoir, eux, tirer de la présence d'un artiste sur le territoire. C'est-à-dire, comment est-ce que… Je dis les enseignants, mais ce sont aussi bien sûr les réseaux des médiathèques départementales de l'Allier. Comment que ce soit des, des médiathèques, des bibliothèques ou des, des écoles vont pouvoir accueillir à leur tour euh, l'artiste en résidence et quel projet on va pouvoir construire autour. Ça peut être aussi des projets avec nos partenaires du champ social. On a fait des choses avec l'hôpital de jour, on fait des choses avec. Euh, voilà. C'est construire un projet. Une fois qu'on a tout ça, qui sont vraiment les préalables indispensables, eh ben, il faut quand même trouver l'artiste. <rire> Et pour ce faire, il faut, euh, enfin, il faut, bah, d'abord, on prend conseil, euh, on prend conseil, euh, ce, ce genre d'initiative, de, de, Emmanuel, et on te remercie, mais ça permet aussi justement de se dire, voilà, quels sont les petits, euh, les petits indispensables, euh, le how-to, et, et on, on crée euh, euh, bah, une lettre, de, enfin, un appel à candidature, voilà, on, on, on construit un appel à candidature et on essaye d'avoir les bons relais. Que ce soit vous, que ce soit les artistes même, nous on a effectivement un fichier d'artistes, les écoles d'art, que ce soit euh, euh, les éditeurs. Enfin, il faut s'assurer, alors je parle vraiment pour notre chapelle et notre expérience, il faut s'assurer d'avoir les, les réseaux. Bon, pour ne rien vous cacher, par exemple, la résidence art visuel a été un petit peu plus difficile à mettre en place. Je pense que comme nous étions très connotés musée de l'illustration jeunesse, même quand on a fait un appel à candidature sur la résidence art visuel, comme par hasard, ceux, ceux qui, euh, celles et ceux qui ont candidaté étaient pour l'essentiel des euh, illustrateurs ou des illustratrices. Alors on leur disait « oui, mais pas que, on aimerait bien des photographes, on aimerait bien d'autres types d'art visuel. Euh, » Et ils euh, étaient un peu étonnés, bon voilà. Euh, il faut du temps aussi, je pense qu'il faut, c'est ça, du désir de l'énergie, mutualisation des ressources en interne pour arriver à un projet bien ficelé avec l'ensemble de nos partenaires. Et puis ensuite, il faut les beaux relais et, euh, et puis la dynamique est, est, est en marche. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel et Alexandrine. Vous, euh, comment vous avez construit les choses à Vichy euh, tu sais. On est en pleine construction. Hein. Je vais parler donc du cas concret euh, de la préparation de la, de la résidence manga. Euh, donc du coup, comme l'a très bien dit Emmanuel, euh, il faut effectivement euh, ben, trouver des artistes. Hein. Donc euh, euh, il y a eu un premier repérage de fait euh, parmi euh, des mangaka. Euh, nos, mes collègues ont envoyé des mails à toute une liste qu'ils avaient repérée euh, pour euh, leur présenter notre futur projet, etc. Et bien sûr, on a construit aussi un appel à projet que vous nous avez gentiment diffusé. Euh, on a fait diffuser aussi euh, un peu partout sur des contacts. Euh, bah, euh, la Bichy avait travaillé dans le cadre, euh, avait eu un, un projet d'envergure sur le Japon. Et du coup, euh, une de nos élus euh, référentes en fait avait euh, créé des, des contacts avec une diplomate qui a fait jouer son réseau et qui nous a donné un contact pour trouver d'autres artistes. Donc c'est beaucoup du bouche à oreille, de la discussion pour, euh, bah pour diffuser au maximum hein, euh, effectivement euh, c est, c est cet appel à projet-là et pour, pour avoir des candidatures. Donc euh, là, euh, notre, notre, appel à, notre appel à projet part, euh, court jusqu'à mi-novembre. Euh, et après, on fera donc une sélection euh, sur les dossiers qu'on aura reçus. Mais avant tout cela, en fait, ben, il faut faire une demande, enfin il faut faire voter une délibération, etc., préparer un budget prévisionnel pour expliquer à nos élus qui ont très envie de ce projet-là que ça va quand même coûter de l'argent. Il faut trouver des subventions. Dans le cadre de Muriel Doru, la médiathèque de Vichy avait pu bénéficier du dispositif Quartier d'automne. Donc, pour les quartiers prioritaires, comme je vous l'expliquais. Euh, or, ce dispositif euh, n'existe plus. <rire> Donc, euh, du coup, euh, ben, là, il faut partir à la chasse à la subvention euh, pour euh, essayer de compléter, euh, les... Et de compléter pour les financements, pour, pour, voir, pour que cette résidence puisse voir le jour. Quoi. Oui, oui Alexandrine a raison par rapport à la, à la question du budget. Je, je, je regrette de ne pas l'avoir euh, dit plus tôt. Euh, ça, ça représente un coût. C'est vrai que nous, par exemple, on fait des demandes auprès de la DRAC pour avoir une aide parce que les artistes qui sont ici, non seulement, enfin non seulement, bien sûr, ils sont contents d'être accueillis dans de bonnes conditions, mais euh, il faut prévoir une allocation de résidence. Et cette allocation de résidence, eh, ben oui, elle doit être votée, elle doit être. Euh, et parfois, il faut des aides extérieures quand, notre, quand la collectivité ne peut pas la porter seule. Mais oui, oui, bien sûr qu'il faut des moyens. De toute façon, ces résidences, elles doivent être conçues aussi comme des, des, des dispositifs de soutien à la création. Euh, parce que nous, on, voilà, le bénéfice, il est, il est énorme pour les structures qui accueillent. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait du bénéfice aussi pour, pour l'accueilli et pour l'artiste. Donc, euh, la, la location de résidence, ça n'est pas, pas qu'un détail. Et une question peut-être un peu candide sur, sur ces... Question budgétaire et de, et de demande d'accompagnement, est-ce que lorsque vous avez, alors je pense que ça part toujours de quelques bonnes volontés isolées et puis ensuite ça fait boule de neige au passage, mais est-ce que quand les choses deviennent un peu plus claires, vous mettez en place un groupe de travail, un groupe de suivi et auquel cas dans ce groupe-là, est-ce que vous conviez éventuellement des élus ou des tutelles qui peut-être effectivement d'aventure se sentant plus inclus, pourraient plus facilement effectivement accompagner le projet Une Question qui me vient euh, comme ça Je ne sais pas si euh, l'une si d'entre vous... vous ou... euh, comme, euh, comme comme sais prendre d'abord Comme tu veux. <rire> si, si tu veux puis je compléterai ou... Voilà, tu veux... bah, si tu veux. Alors du coup, bah, pour, euh, pour euh, Vichy, il euh, y a un groupe de travail effectivement pour la résidence Manga euh, bah, notamment, il euh, y a mes deux collègues qui s'occupent des mangas et des bandes dessinées hein, euh, dedans. Il euh, y a moi pour la version administrative. Euh, en ce qui concerne les élus, euh, bah, mes deux élus de référence sont au courant de ce dossier puisque je leur présente d'abord euh, cette idée. Et euh, ben, du coup, euh, spontanément, euh, l'une d'elles a proposé de faire jouer son réseau pour euh, nous aider à trouver un artiste. Euh, voilà, mais, mais euh, je ne peux pas dire qu'elle fasse vraiment partie du groupe de travail, enfin si quelque part, parce que de toute façon, elles sont validées tout le temps, mais en fait, c'est un petit groupe de travail, on est trois sur ce dossier-là. Voilà, je ne sais pas Emmanuel si tu veux compléter. C'est pareil, je dirais même deux. <rire> c'est un tout petit groupe de travail sur l'idée sur originale. On était un peu plus nombreux et puis après, j'allais dire que sur la mise en place et sur le renouvellement chaque année, mmh. voilà. Alors, euh, deux, deux, mais, deux, mais toute l'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a toute la préparation de l'appel à candidature, la demande de subvention à la DRAC, la validation auprès des élus qu'il y aura bien une allocation de résidence, la contractualisation, c'est-à-dire la rédaction d'une un, convention qu'on va passer avec l'artiste pour l'accueillir et définir les engagements des deux parties. mais après euh, après au quotidien c'est bien sûr toute l'équipe c'est les médiatrices, nous on en a deux au MIG il y en a deux au MAB euh, pour parler par acronyme et, euh, et, et puis c'est le service communication qu'on sollicite pour faire un... ça déborde déjà sur la question d'Emmanuel qui va venir après et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien, bien faire connaître cette résidence Mais euh, donc oui y a, y a, on fait appel à, à l'ensemble des forces vives des, euh, des, des musées ou euh, de la collectivité pour pouvoir mettre en place le, le projet. Et l'élu, alors une fois que nous, l'idée d'avoir des résidences a été validée euh, par l'Assemblée départementale, après c'est une déclinaison euh, avec la partie administrative, la partie financière, la partie euh, médiation d'un service des publics, euh, voilà. Mais euh, l'élu est content, contente, en l'occurrence, notre élu à la culture et au patrimoine est contente de savoir qui vient chaque année euh, elle est là pour la présentation d'artistes euh, et pour l'exposition de, de fin de résidence. Voilà, c'est un soutien politique, c'est un soutien. Euh, mais après, au quotidien, bah, heureusement que l'ensemble de l'équipe, effectivement, se, se mobilise. Mais c'est déjà bien d'avoir le soutien, même politique, de la tutelle. C'est très important. On ne fait rien sans ça. Hein. Tout à fait. Oui, ne pas, ne pas écarter la tutelle, surtout pas. Et euh, alors, euh, on n'avait pas mis ça dans nos questions, mais je m'aperçois que quand même, avec tout ce que vous dites, c'est à son importance. Euh, en termes de calendrier, à, quand vous avez une résidence, à partir de fin, combien de temps vous, vous prévoyez entre le moment où l'idée germe et le moment où l'auteur arrive, ou l'artiste arrive? Alors, j'ai je, je, je, conscience que la question est peut-être acrobatique parce que dans, vous menez Énormément de projets de front, donc je suppose que c'est pas linéaire euh, à ce point-là, mais, mais euh, peut-être d'avoir une idée, idée, si c'est en année N-1, peut-être <rire> euh, qu'il faut commencer euh, tous ces projets-là Alors, on peut te répondre dans l'idéal et puis on peut te répondre euh, dans, la, dans le chaos du quotidien. Euh, oh, on peut oui. dire que, par exemple, par rapport aux demandes de subventions, euh, il faut, tu vois, là, la DRAC nous demande pour la fin du mois d'octobre, je crois qu'il y a un petit délai, une petite, un petit délai supplémentaire jusqu'au 15 novembre, mais normalement, pour tout ce qui est euh, allocation de résidence euh, à l'année M plus 1, il faut qu'à la fin du mois d'octobre, on ait déposé, nous, nos demandes. Euh, et euh, pour, par rapport à nos élus, c'est effectivement la même chose. Hein, c'est, oui, un an c'est bien avant que tout puisse se mettre en place. Après, pour les appels à candidature, donc dans l'idéal, nous, on devrait sortir l'appel à candidature pour la résidence art visuel là, entre octobre et début novembre, pour une résidence qui démarre au 1er mai, au euh, 2 mai. Mais, euh, mais ça, c'est l'idéal. Voilà, je ne parle, parle pas de ce qui se passe dans la réalité, euh, ce, ce retard. Alors, pour compléter, du coup, donc effectivement, il y a l'idéal, comme l'a très bien expliqué Emmanuel, et euh, Amélie serait là, elle ferait part du chaos. Euh, du coup, leur première résidence, en fait, euh, elle l'a su euh, pff, deux mois avant. Il fallait qu'elle en fasse une, en fait. Donc, euh, ça a été tr très traumatisant pour elle. Donc là, elle vous répondrait, on est large. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais en tout cas, plus... là, pour que ça soit confortable, euh, effectivement, bah, nous, ce serait... notre première résidence commencerait euh, mi-avril. Euh, ben, comme l'a dit Emmanuel, il faut envoyer à la DRAC pour fin octobre, euh, peut-être 15 novembre, du coup. Mais c'est maintenant, quoi. C'est cette période jusqu'à avril. Merci. Mmh. Du, du coup, euh, voilà, parce que je suis super forte en maths, ça fait à peu près 6-8 mois avant le début de la résidence. <rire> pour être vraiment <rire> dans l'idéal. Bien sûr, on sait que la réalité de terrain est bien loin de, de l'idéal des calendriers qu'on se fixe. Mais en tout cas, si on voulait être confortable, ce serait ça. Euh um du coup on, on a notre budget on a les élus qui sont contents on a éventuellement trouvé l'artiste euh, on, on a tout ce qu'il faut les équipes qui sont prêtes euh, et comment on accueille un auteur comment on euh, tu l'as dit tout à l'heure Emmanuel c'est aussi un dispositif de soutien à la création alors accueillir un auteur c'est pas juste euh, lui euh, laisser un, un lit et un vélo électrique dans la loge du gardien ou je ne sais pas où, où il loge à Vichy mais euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir un auteur et euh, quels sont les engagements réciproques euh, lorsqu'il est là, euh, comment on fait les liens avec ses publics et puis euh, voilà, si une fois qu'on aura euh, décrit un petit peu ce panel autour de l'auteur, peut-être qu'on pourra aussi expliquer comment comment communiquer sur, sur cette résidence auprès des publics pour qu'il y ait public autour de, de, de lui et, et de l'établissement. Je ne sais pas qui euh, veut commencer. Je ne sais pas Alexandrine. Euh, ok, euh, tu, bon, euh, du coup, euh, alors il faut avoir une feuille de route. Alors, je, tu, tu, je parle sous le couvert d'Emmanuel, comme ça, euh, tu, tu complètes, tu me dis si ça va ou pas. Parce que voilà. <rire> Pour l'avoir, enfin, je, je l'ai fait dans une vie antérieure, on va dire, avec des petites résidences, mais pas de cette ampleur-là, comme on va l'accueillir. Donc, euh, du coup, euh, je, il, ton expérience va beaucoup nous servir, je pense. Euh, donc déjà, en fait, euh, avant toute chose, je pense qu'il faut avoir une feuille de route bien, bien calée au millimètre près. Pourquoi Il y a toujours des imprévus. Euh, justement, le fait que ça soit bien tout calé, tout prévu au millimètre près, ça permet de pouvoir pallier aux imprévus qui vont forcément avoir lieu. Voilà. Donc, il faut savoir où il va dormir. Donc, euh, ben, du coup, au Omiche, vous avez la chance d'avoir… Voilà. Euh, nous, on croyait avoir un logement apparemment pour Muriel Douru et en fait, au final, ils ont dû trouver une location. Donc, il faut trouver, euh, ben, il faut, faut, faut trouver pour louer, etc. Donc, euh, voilà. Euh, il faut l'auteur et sa l'auteur illustrateur l'artiste invité en fait et sa feuille de route en fait euh, qui n'arrive pas là et qui se disent mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait de moi etc il faut qu'il sache euh, son emploi du temps il faut respecter dans son emploi du temps 70% de temps pour la création 30% pour la médiation et pas mmh. dépasser parce que euh, bah, on sera tapé sur les doigts par la par la drac hein. donc voilà euh, et puis il faut pas qu'il soit surchargé non plus enfin euh, après, euh, il faut penser à, comme, comme vous accueillez des invités un peu chez vous, en fait, hein, il faut, moi je le vois comme ça, en fait, c'est du lien, c'est du lien, hein, c'est une personne. Euh, donc, euh, on a plaisir à le recevoir avec tout ce qu'il va nous apporter, mais nous aussi, on, bah, on essaie de l'accueillir au mieux, quoi. <rire> oui, oui, si, si, mais c'est tout à fait ça. Tu as, tu as raison euh... Euh, pour compléter un peu, effectivement, avec le, le, le regard ou le recul qu'on peut avoir maintenant, euh, avec plusieurs années de, de pratique, euh, je dirais que oui, la contractualisation, elle est importante. Donc, faire, faire vraiment une convention, avoir une feuille de route, c'est-tu entièrement raison. Alors, il y a les aspects pratiques, ça va être un double des clés. Il n'y a pas que le vélo électrique. Effectivement, un double des clés, c'est euh, euh, aller accueillir la personne à, à la gare, c'est lui dire… Euh, qu'elle va avoir un programme c'est euh, l'écouter par rapport aussi à ses souhaits c'est-à-dire bon nous quand on accueille des illustrateurs hein, euh, ils viennent avec un projet euh, d'ouvrage et donc c'est euh, peut-être en amont quand c'est possible c'est vraiment mieux c'est d'avoir une idée du projet sur lequel Mais enfin, on l'a forcément puisque normalement c'est la lettre d'intention qu'ils ont joint à leur dossier de candidature euh, il y a le CV, il y a le portfolio et il y a la lettre d'intention, et, et avec la lettre d'intention, on sait sur quoi ils veulent travailler. Et C'est peut-être euh, déjà repéré un peu euh, dans le projet, des choses qu'on peut accompagner. Euh, je, vais parler, je vais faire une petite parenthèse sur la résidence d'écriture de scénarios de court-métrage, même si ce n'est pas moi qui m'en occupe directement. Elle est gérée par notre directrice, Yasmine Laébronna, et, euh, sur, et elle, est, elle est gérée aussi par Sauf qui peut, le court-métrage, qui fait intervenir très régulièrement auprès du résident ou de la résidente des gens de la guilde des scénaristes qui viennent pour des temps de travail, c'est-à-dire vraiment euh, écriture, euh, méthode, euh, euh, voilà. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui est en freelance maintenant, qui travaillait avant pour Canal+, sur la diffusion des courts-métrages. Et, euh, et c'est quelqu'un qui vient rencontrer le résident ou la résidente et qui vient discuter de... Euh, voilà, la faisabilité du projet, le, le, le, le planning, le montage financier, voilà. Et nous, avec les illustrateurs ou les illustratrices, c'est la même chose, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment le projet avec lequel ils arrivent, il est euh, potentiellement euh, publiable ou pas, quels sont les aménagements, bon, voilà. Donc, il y a les aspects effectivement extrêmement pratiques, le double des clés, euh, l'attestation d'assurance pour le logement, un chèque de caution, l'état des lieux. Euh, on les accueille, on fait un état des lieux du logement. Ben, pour que, voilà, on, est, on, on part sur un contrat de confiance euh, pendant trois mois. Et, et mais le contrat de confiance, il passe aussi par un certain nombre de petites choses très concrètes. Voilà. Et, puis, euh, et puis après, ben, ça va être lui faire rencontrer les équipes le mettre en, en relation avec euh, des partenaires euh, alors, éditeurs, libraires, euh, euh, réseaux des médiathèques, réseaux enseignement euh, ou, euh, ou travailleurs sociaux, qui vont pouvoir l'accompagner euh, dans, dans, euh, voilà, dans la construction de son, de son projet. Ça peut être sur la partie vraiment euh, euh, artistique ou ça peut être sur le thème qui est choisi. Je repense par exemple à une, une résidente qui était venue sur un scénario de court-métrage et qui voulait travailler sur les migrants et sur, euh, euh, voilà, sur les migrants. Euh, bah, bien sûr, on l'a mise en relation avec nos, nos collègues du département euh, qui, euh, qui sont dans le social. Et puis, on lui a fait rencontrer des gens de l'association Enfin, bah, C'est une co-construction. Du début jusqu'à la fin, c'est une co-construction. Et puis, il faut aussi prévenir l'artiste que... Euh, notre intention c'est de valoriser son travail fait avant donc nous on met en place un principe c'est qu'on euh, fait une exposition d'arrivée euh, on demande à l'artiste de nous préparer des œuvres, de nous dire voilà, les formats euh, les valeurs d'assurance etc. on construit une exposition à l'arrivée de l'artiste et euh, à la fin de sa résidence au bout des trois mois on fait une exposition de ce qu'il a réalisé ou de ce qu'elle a réalisé sur son temps de résidence c'est deux temps forts, parce que c'est… Voilà, on accueille, on montre ce qu'il ce que, ce qu ou ce qu'elle a fait avant, et puis après, ben, on partage. C'est une façon de, de réunir aussi à la fin du temps de résidence, de réunir toutes celles et ceux qui ont facilité ces échanges ou qui y ont participé, et puis de dire ensemble, ben, voilà l'aboutissement. Voilà et selon les cas, ben, parfois, il y a très peu de choses travaillées, parce que tout a été mûri sur le storyboard, et les œuvres, elles vont se faire surtout après. Et parfois, tout est fait pendant ou tout est relativement fait. Là, on a eu vraiment, nous, tous les cas de figure. On a une artiste qui nous avait dit, euh, euh, je fais tout de telle façon. Et c'était des encres. Euh, au bout de trois mois, elle, elle déclare forfait. Elle, je n'y arrive pas, c'est impossible. Je, je vais tout reprendre à l'ordinateur, à la palette graphique. Euh, et elle a signé un contrat d'édition. Euh, en, en finissant sa résidence ça c'est vraiment c'est optimal quand ça se passe comme ça et puis on en a une autre qui a dit moi j'ai tellement repensé mon projet j'ai tellement revu, retravaillé dans tous les sens que finalement je n'ai fait que cinq images mais j'ai mon storyboard ficelé, je suis plus confiante en partant qu'en arrivant euh, et je vais euh, faire mes originaux quand je rentrerai chez moi voilà. donc tout est, tout est possible je crois que j'ai débordé déjà sur les questions d'après. Merci beaucoup. Euh, justement, on va peut-être qu'on n'est pas obligé de respecter au détail près toutes les questions qu'on s'est posées. Euh, justement, en fait, tout à l'heure, je crois, Emmanuel, tu parlais de, du fait que sur la préparation de la résidence, vous mettez autour de la table l'ensemble des partenaires, éventuellement les enseignants, les écoles, les partenaires. Euh, sur des, des, les partenaires sociaux, les, les médiathèques départementales, etc. Euh, comment vous communiquez auprès de ces publics-là euh, En fait, c'est une double que question. Hein. C'est comment vous communiquez sur la résidence, comment vous communiquez auprès de ces publics en particulier, et quel va être le rôle d'accompagnement de l'établissement qui reçoit la résidence par rapport à ces acteurs-là aussi, euh, et, et bien sûr l'artiste au centre de tout ça. Peut-être Emmanuel, pour, euh, si tu peux nous répondre, et peut-être Alexandrine pourra compléter. Oui, volontiers. Euh, nous, en fait, on a déjà des partenariats et des conventions euh, euh, qui existent hors temps de résidence. Et quand ils ont su les uns et les autres qu'on allait accueillir des artistes, euh, ils se sont dit, ben bah, voilà, on va, on, va, euh, on va faire en sorte effectivement de euh, faire euh, intervenir ces artistes sur les, les types de conventions qu'on a déjà, voire en développer d'autres, et euh, ça permettra à nos élèves ou à nos patients ou à nos lecteurs euh, de, de, de faire aussi cette rencontre euh, euh, la rencontre publique créateur qui est une rencontre euh, euh, à, à part entière euh, je disais tout à l'heure nous on a des médiatrices effectivement mis MIG il y a des médiateurs en musée de de beaujeu euh, quand une, un établissement scolaire sait qu'il y a un artiste euh, c'est comme si la légitimité de l'artiste en création euh, elle, elle venait euh, en plus, quoi. C'est un cadeau, euh, un cadeau. Non pas que nos médiatrices ne soient pas euh, compétentes ni qualifiées pour faire ce qu'elles font quand elles vont à, à, dans les établissements scolaires ou qu'elles accueillent, mais euh, recevoir un artiste, voilà, qui en plus, pour la plupart d'entre eux, ont déjà été édités, c'est euh, le Graal, quoi. Donc ça a été vécu comme ça vraiment par nos partenaires. C'est euh, euh, et on sent maintenant, en particulier sur la résidence illustration, que c'est attendu. Moi, je sais que nos médiatrices, elles nous disent. Euh, vous, vous nous garantissez bien qu'on aura encore l'année prochaine une illustratrice ou un illustrateur en résidence parce que c'est attendu par, par les partenaires et ça, ça peut être, alors j'ai des exemples en tête et, euh, les, les, les, les partenaires de l'INSPE Clermont, ça peut être euh, les partenaires d'un un diplôme universitaire, ça peut être Là, par exemple, on va participer pour la première fois avec l'artiste qu'on a accueilli début octobre au projet Jeunes en librairie, qui est un, voilà, qui est un dispositif d'éducation artistique et culturelle qui permet aux jeunes de découvrir les librairies. Et Nina, elle arrive avec le livre qu a déjà, qui a déjà été publié. Elle présente son métier, elle présente son projet et elle accompagne ces jeunes dans leur euh, rencontre avec euh, le monde de la librairie voilà. donc nous on, on, on est là euh, pour accompagner faciliter euh, éventuellement même euh, assister euh, tu disais tout à l'heure euh, effectivement il ne faut pas quand les artistes arrivent qu'ils aient l'impression parce que euh, dans l'absolu il y a 70% de temps de création et 30% de temps de médiation mais que les 30% de temps de médiation c'est de l'abattage ils ne sont pas là pour remplacer non, non médiatrice ou pour euh, euh, voilà c'est vrai que euh, c'est vrai que j'allais dire le succès de ces, de ces résidences euh, fait qu'effectivement les partenaires ont plutôt tendance à dire on va peut-être réserver notre venue euh, au moment où vous aurez l'artiste parce que encore une fois c'est la cerise sur le gâteau mais euh, euh, mais mais c'est là qu'il faut que ce soit en toute humilité le dialogue entre l'artiste et les médiatrices pour qu'au moment où les classes viennent ou les publics viennent, euh, elles, elles puissent euh, à la fois parler de leur métier, parler de la spécificité de leur métier en musée, et puis que l'artiste, lui, euh, euh, mène un atelier, explique sa démarche artistique, et qu'éventuellement, les, les unes assistent l'autre ou que l'autre euh, assiste les unes. Voilà. Il faut que ça se fasse. Euh, encore une fois, oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de dialogue, hein. c'est important. Mais nous, on est là pour accompagner, vraiment, résolument. Je rajouterais coordonner. Oui. Puis, voilà, c'est vraiment ce oui. rôle là de... Oui, on facilite, on coordonne, oui. effectivement, on est là vraiment. Alors, encore une fois, dans l'idéal, hein, parce qu'il y, y a des jours où euh, tout le monde est débordé, nous, on se dit, mais comment on va accompagner notre artiste qui doit intervenir à Ghana Qui est disponible pour prendre le train ce jour-là Qui peut aller la rechercher Parfois, ça se fait en catastrophe. Mais je me suis retrouvée à aller chercher Mathilde Arnaud, qui était à la palice en médiathèque. Euh... Ah. On a perdu Emmanuel. Elle va, elle va revenir euh, incessamment sous peu. C'est les joies du direct. Euh, du coup, peut-être qu'on peut on peut continuer euh, à avancer sur ces sujets avec Alexandrine. Euh, le temps qu'Emmanuel se reconnecte et, et revienne avec nous. Euh, sur ces... Hop, ben bah voilà. Là, on voit là. Euh, <rire> je pense qu'elle va arriver. Euh, oui, du coup, une fois qu'on qu a alors excusez-moi je suis désolée j'essaye d'épingler et de désépingler la fausse Emmanuelle voilà. voilà je t'avais en double Emmanuelle j'ai été déconnectée euh, <rire> je pense que c'est Zoom au bout de 40 minutes Zoom euh, s'interrompt chez nous chez toi ah bon. <rire> euh, du coup effectivement on, on a toutes ces acrobaties à mener et euh, maintenant si, si vous aviez avec l'expérience qui est la vôtre peut-être un un bilan adressé sur euh, sur les ce qui, ce qui est très positif euh, parce que je pense qu'il faut le garder mais éventuellement aussi les, les difficultés euh, que vous avez pu noter qui sont récurrentes ou, ou des choses à voilà à être des points de vigilance à avoir euh, voilà quel euh, quel retour vous pourriez nous faire sous forme de, de bilan de ces résidences et, et j'invite également les participants s'ils le souhaitent à à poser des questions euh, dans le chat euh, voilà pour qu'on puisse aussi euh, éventuellement les les donner aux intervenantes mais voilà après après ces, ces années de résidence alors un peu moins nombreuses à vichy mais tout de même et puis et puis ton expérience propre de professionnel qui en a mené également hein, on n'est pas forcément concentré euh, sur celle de vichy et puis effectivement également emmanuel si vous pouviez nous nous faire part de, de votre expérience euh, et de vos bilans euh, respectifs alors, je sais pas. Alexandrine, est-ce que tu veux que je prenne la parole Oui, je veux bien. D'accord. Je, je compliquerai du coup. Ok. Euh, moi, je, je dirais que euh, on, on parlait tout à l'heure des, des attendus de l'exercice et de la nécessité d'avoir feuille de route, euh, etc. Sensibilisation des élus. Je crois qu'il faut être, euh, il faut être effectivement très très rigoureux dans la préparation du projet. Euh, et après, c'est vraiment euh, euh, la, la, la possibilité qu'on a de mobiliser le plus d'énergie et de ressources humaines possibles bon, financières aussi bien entendu mais euh, c'est là qu'il peut y avoir un petit grain de sable quand euh, voilà, les équipes sont mobilisées par ailleurs je vais vous donner un exemple très concret là euh, nous préparons une exposition qui va aller à Vichy euh, il, y a 40, il y a 48 planches de la collection permanente qui doivent aller à, au centre culturel Vichy euh, et le, le, le monsieur qui prépare les passe-partout bah, il est là-dessus on a aussi prêté des œuvres à Strasbourg on a, a, a l'expo qui se monte là pour le 10 novembre et du coup l'expo de notre artiste qui est arrivé le 1er octobre n'est pas encore montée. ça c'est vraiment voilà, pour moi c'est un, un, un petit raté dans, le, dans le, la, la mise en place de cette résidence euh, mais je, voilà. donc il aurait fallu anticiper peut-être avoir les œuvres avant qu'elles-mêmes ne soient arrivées c'est plus compliqué, donc il y a la réalité. Encore une fois, il faut être très très attentif à ça. C'est euh, le temps, parce que c'est une, euh, <rire> une denrée précieuse et, et rare, elle aussi. Euh, voilà le temps, les moyens. Il faut vraiment être, euh, être le plus d'équerre possible. Mais sinon, euh, sinon bon, ça c'est parce qu'Emmanuel me demande de, de dire ce qui parfois, enfin, euh, le point de vigilance et puis là où ça peut euh, choper, mais. Sinon, c'est vraiment, en, là, sur la, la totalité, la globalité des résidences qu'on a accueillies, qu'on a menées, c'est un partage extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et, et parfois, euh, ce sont des aventures humaines qui se prolongent bien au-delà du temps de résidence, parce qu'on crée des liens, euh, des, des liens vraiment très très, très, très forts avec certains ou avec certaines. Euh, moi j'ai souvenir d'une artiste qui était venue me voir un soir un peu tard au bureau parce que son éditeur voulait que la mer soit, soit bleue alors qu'elle, elle avait imaginé une mer verte et elle, elle était vraiment dans une, un moment de doute artistique euh, et ça a, été, ça a été très chouette de pouvoir euh, euh, j'allais dire décrisper la situation de participer à, à la recréation d'un lien fort avec son éditeur pour, pour que finalement la mer soit verte dans, dans l'ouvrage qui a été publié. Euh, et puis ces temps, temps d'échange quand la confiance est instaurée, bah, oui, ils peuvent se, se poursuivre voilà, quand un, un artiste sort de résidence avec un contrat chez un éditeur, qu'au bout de 3-4 ans, je pense à une des artistes en particulier euh, à qui on avait dit « Mais toi, ton travail, il faut qu'il soit publié chez un euh, tel. » Et que 4 ans après, elle vous appelle pour vous dire « Tu sais, je, je signe mon contrat chez cet éditeur. » Je voulais, voilà, voulais t'en parler, je voulais te dire combien la résidence a été importante dans, la, dans, ben dans le, le, le, le passage des paliers. C'est comme ça qu'il faut qu'on que considère ces, ces temps de, ces temps de, de résidence, c'est vraiment accéder peut-être à voilà, un palier. Ce n'est pas le sommet, mais euh, leur permettre de, de, de gravir des marches. Voilà. Donc moi, j'en retire beaucoup, beaucoup, encore une fois, de bénéfices humains. De, de, et puis, ben oui, ben, et puis, on a eu la Covid aussi. J'ai accueilli un jeune artiste en résidence qui est arrivé le lendemain. On lui a dit Il faut rentrer. Donc, ça peut arriver aussi. Il y a des imprévus qui ne dépendent pas de nous. Alors, euh, et Concrètement, moi, je rajouterais pour la pré-résidence, c'est ben, du coup, tout, enfin, comme, comme l'a dit Emmanuel, c'est très enrichissant et, et ça a permis les partenariats avec plein de, plein de, plein, plein de structures de, de la commune. De, ben, voilà. ben, du coup, c'est de dresser, c'est de prévoir dans, dans le temps, un parti, parce que, en fait, on... Pour les subventions, etc., Donc, notamment à la préfecture, notamment à la DRAC, euh, que ces bilans-là, souvent, ils arrivent bien après la résidence. Euh, dans le cas de euh, la médiathèque de Vichy pour Muriel Douru, par exemple, la fin de la résidence était en juin 2021 et euh, les collègues ont dû effectuer euh, la saisie des bilans en février 2022. Donc, il faut bien être euh, comment. Euh, en fait, après la résidence, il, faut, euh, il faudrait euh, réunir tous les partenaires pour établir un, un, un bilan avec eux. Il faudrait, faut bien faire le bilan comptable euh, quand c'est frais. En fait, j'ai envie de dire, pas laisser passer trop le temps parce qu'en fait, on oublie les choses. Et, euh, et, et puis, enfin, ça, déjà, ça nous fera gagner du temps parce que se rappeler, ça prend du temps, encore une fois. Et euh, ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus frais, beaucoup plus complet. Et, euh, et, et voilà. Mais c'est vrai que enfin, je crois que des fois, on, on, on passe un peu sur la période bilan. Et euh, c'est quand même une étape importante, je trouve, pour pouvoir justement euh, progresser et atteindre le sommet, euh, comme l'a dit, euh, dit Emmanuel. Et euh, par rapport aux freins et aux plus, donc euh, les plus, euh, Emmanuel l'a dit, hein, c'est plein, c'est très riche, euh, ça amène d'autres publics, on travaille avec d'autres structures, ça met en avant un métier, euh, un artiste, enfin voilà, il y a quand même des freins, pour notre part, à nous en fait, c'est de, de bien respecter les 70% et les 30%, parce qu'en fait, on a tendance à faire beaucoup, beaucoup de médiation, en tout cas pour les bibliothécaires, hein, donc, voilà, donc des fois, déborder un petit peu et faire très attention à ça. Euh, encore une fois, le temps, le temps, je crois que euh, voilà, il est partout, et euh, bah, aussi respecter les budgets. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, à, à, à, les, à les poser. Je, je pense que ce qui, ce qui est à noter, à mon sens, hein, de, de tout ce que vous avez pu dire, toutes les deux, alors c'est le temps, bien sûr, c'est aussi cette, euh, cette idée que la résidence d'auteur, elle va bien évidemment apporter extrêmement à, à, à l'établissement qui reçoit, mais, mais j'aime bien cette idée de dire que, que c'est une marche aussi pour l'auteur, que c'est un dispositif de, de soutien à, à la création, donc je pense que ça, ça c'est très important et, et justement l'artiste étant au cœur <rire> de ses préoccupations euh, on a une, une question de Sylvie Pouèche-Bressou euh, quel budget moyen vous prévoyez pour une résidence, alors je suppose là de, de trois mois, hein, on parle d'une résidence de trois mois donc est-ce que vous auriez une fourchette peut-être à nous communiquer non, moi, je peux, je peux parler pour notre cas, nous, on est sur une, une attribution d'une un, allocation de résidence d'environ euh, 1650 euros par mois. Voilà. Alors, ça, c'est uniquement l'allocation de résidence. C'est-à-dire qu'il faut y ajouter. Euh, ben le, on parlait du logement, donc il faut la mise à disposition d'un lieu, les fluides. Ça, euh, c'est valorisé dans le, le budget qu'on fournit à la DRAC quand on demande la subvention. Euh, il y a tout ça à prévoir. Voilà. Et puis, éventuellement, quelques déplacements quand même, où nous, on a la, la chance d'avoir une flotte au département pour accompagner les, les artistes sur les, les lieux d'intervention. Mais euh, il y a tout ça, il y a l'allocation, mais il y a tous les à côté. Et puis, il y a la com. Alors, nous, encore une fois, la com, ça relève d'un autre service. Donc, je ne sais pas quel est le, dé le budget dédié exactement, mais euh, il y a tous ces à-côtés. Euh, alors, nous, pour avoir euh, établi un budget prévisionnel pour euh, la future résidence, euh, on a chiffré, alors, euh, je ne sais pas si ça va trop vous… Enfin. En tout cas, la, la totalité, en fait, on, on, est, on, on partirait sur une résidence partagée entre le printemps 2023 et l'automne 2023, et la totalité avec les frais de médiation, les différents frais d'hiver, la location, les choses comme ça, et sans compter les subventions, etc., on était à du 17 000 euros hors taxes. Parce que effectivement, alors nous, dans le cadre de la DRAC, c'est 2 000 euros la, la bourse, il me semblait, du coup. Oui, on peut, demander, on peut demander plus, mais on n'a pas toujours plus. Ah d'accord. Bah, enfin, alors nous, ils sont partis là-dessus, comme quoi c'était oui, le chiffre. Alors du coup, on n'a pas oui. changé. Euh, voilà. Oui, nous c'est 5 000 euros pour trois mois. Ah <coughs> oui, d'accord. Et enfin, <coughs> la DRAC m'a dit 2 000 euros, donc euh, on est parti sur la DRAC. voilà. Et donc, vous ne demandez pas la bourse CNL pour la résidence d'accueil d'artistes du coup. Non, on ne la demande pas. Et moi, j'ai même eu le problème une fois avec une artiste qui l'avait demandé et qui du coup n'était plus éligible euh, sur nous la, la, la, la location de résidence. Ouais, est, tout tout est pas cumulable en fait. Oui. C'est ça. On s'était dit que c'était un. Enfin, au début, quand on a monté la première résidence illustration, on s'est dit qu'on ben, on va demander à l'artiste de faire effectivement systématiquement une demande. Et je sais que dans le Cantal, ils le font. Mm. Euh, mais, euh, mais, mais nous, ça posait problème parce que manifestement, si l'artiste avait déjà bénéficié d'une aide du CNM, il pas aussi euh, bénéficié de ce dispositif-là. Alors, je vais prendre une autre question et, et ensuite je donnerai la parole à ma collègue Johanna Nisku, qui est chargée de mission Action territoriale et éducation artistique et culturelle à l'agence que je vais épingler de ce pas pour que vous voyez son joli visage. Hop voilà. Euh, donc je prends juste la dernière question et euh, en fait j'ai invité Johanna pour clôturer euh, ce numéro tout simplement parce qu'elle a fait paraître une une très enfin une ressource très précieuse qui est donc euh, euh, ma résidence d'auteur par étape et qui je pense euh, pourra clôturer ce, ce, ce numéro en rappelant un petit peu les impondérables, puisque nous avons suivi avec Alexandrine Ramos et, et, Marti, et Emmanuel Martina Dupré vraiment la, la construction de la plaquette pour vous présenter ce numéro. Donc, je, je pense que ça viendra effectivement faire une piqûre de rappel et, et, et donner les, les pistes. Euh, donc, du coup, sur les questions de budget, aussi, donc euh, c'est. Alors, excusez-moi, j'ai pas le prénom, mais euh, donc Monsieur ou Madame Raymond, j'ai pas, j'ai pas le prénom. Est-ce qu'il faut ajouter à cela les tarifs des ateliers réalisés dans les écoles et MJC Je suppose que oui, bien évidemment, qu'il faut le prendre. En... Alors, euh, ju pas... justement, non, d'accord. C'est-à-dire que dans le cadre des 30 qui oui. sont euh, consacrés à la médiation, euh, on, on ne refacture pas. C'est euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a foule. <rire> pour demander à bénéficier de l'intervention de l'artiste en résidence au musée parce que euh, sur, sur les 30 non, non, c'est juste un défraiement pour le déplacement, euh, euh, la restauration à midi de l'artiste, voilà. Mais on, on ne re, enfin, nous on, a, on ne refacture pas au prix de la charte, c'est-à-dire que nous, on a fait voter par les élus un tarif qui est un tarif extrêmement préférentiel euh, de mémoire, je ne sais plus, je dirais 60 ou 80 euros, bon, euh, la journée avec euh, euh, présentation, rencontre, atelier, voilà, c'est, euh, peut-être je vous dis des bêtises, mais je crois que c'est 80, euh, à vérifier, mais le, le, le fait est que, enfin, en tous les cas, on ne demande pas à l'établissement de rétribuer l'artiste au tarif euh, qui, qui serait le tarif de la charte, donc, c'est euh, un avantage aussi pour les structures qui accueillent euh, les artistes qui sont en résidence au musée. Merci beaucoup. Euh, Johanna, est-ce que du coup tu es prête pour nous montrer cette belle ressource et surtout comment elle s'organise et ce qu'elle peut apporter à tous les collègues qui sont ici et qui voudraient peut-être se lancer euh, dans cette aventure Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, merci de ton invitation, Emmanuel. Alors, Ce travail euh, de rédaction de cette ressource a été fait en collaboration avec la DRAC, donc le, le pôle euh, Action Territoriale et le pôle euh, euh, Industrie Culturelle euh, Livre et Lecture. C'est un, une résidence qui rend compte, euh, à la fois d'une vision euh, très territoriale, action territoriale, et aussi de la vision euh, du, du pôle Livre et Lecture, euh, et qui met au centre euh, surtout. Euh, cet aspect dont, dont vous parliez au début, Alexandrine notamment, mais euh, également Emmanuel, euh, de, de cet aspect partenarial, c'est-à-dire en quoi l'existence d'une résidence peut permettre de, de, de, de créer des, des liens avec des structures avec lesquelles on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de travailler, comment ça s'intègre vraiment dans un territoire. Donc, c'était cette dimension-là d'une résidence des auteurs qui est vraiment au centre de cette, de cette ressource. Euh, ensuite donc cette ressource est aussi là pour euh, mettre en, en lumière les spécificités d'une résidence d'auteur puisqu'on parle beaucoup de résidence en général, donc on, les bibliothèques peuvent accueillir tout type de résidence, mais euh, pourquoi une résidence d'auteur Quelles sont les spécificités et comment les prendre en compte dans l'organisation la, dans la, de cette résidence-là Et donc on commence par ça, dans, dans cette petite ressource qui est, qui est aussi euh, disponible en format imprimé, donc qui se présente de cette manière-là. Euh, nous avons euh, commencé donc par euh, une, poser les bases en quatre euh, questions, hein, enfin, forcément un pas, pas, pas exhaustive, mais qu quatre questions autour de la place de l'auteur, la place de la création, euh, le statut d'un auteur, comment euh, comment travailler autour de, de, de, de l'écriture qui est par rapport au, au travail de création en spectacle vivant. Un travail invisible euh, et comment aussi euh, permettre donc dans le cas des auteurs qui est un cas particulier d'avoir une, une sorte d'équilibre entre euh, immersion, isolement euh, pour que la résidence puisse correspondre à la fois aux attentes des organisateurs et aux attentes de l'auteur. Donc on commence par ça. Quelles sont les spécificités d'une d'une résidence d'auteur? Ensuite euh, cette euh, cette ressource elle part aussi d'un constat qui est celui que euh, nous sommes souvent contactés par des auteurs ou par des des organisateurs qui ont euh, du mal à comprendre peut-être les euh, concrètement tous les détails d'une résidence puisqu'il n'y a pas toujours une très très bonne communication. Donc en fait, cette ressource, c'est aussi pour rendre les choses très très claires. Et pour permettre de, de toucher certains points auxquels on penserait peut-être pas euh, très tôt en, dans l'anticipation de, la, de la résidence et qui nous permettrait euh, qui nous permettrait effectivement d'être très clair puisque la base pour moi d'une résidence réussie c'est une communication réussie entre l'auteur et l'organisateur et donc cette clarté de la communication c'est un peu le fil conducteur de toute la ressource donc ça rend forcément peut-être parfois les, les informations un peu schématiques mais euh, voilà, ça a l'intérêt de, de, de, de poser les choses très clairement et de poser notamment aussi des choses qui peuvent paraître très évidentes, c'est-à-dire la question de base que vous évoquiez au début, le fait qu'il faut euh, trouver un logement, on l'a mise noir sur blanc pour qu'on y pense, même si euh, voilà, c'est très évident, on, on, on dit des choses très évidentes dans cette ressource. Alors donc on commence comme je le disais tout à l'heure par euh, montrer un, un peu donc la diversité euh, possible d'une résidence et des parties prenantes d'une résidence. Donc on peut penser à tout type d'auteur, on peut penser à tout type de porteurs de projets euh, et de partenaires euh, pour que voilà, cette action euh, de, de culturelle euh, puisse euh, voilà, compléter la partie création de manière. Euh, très On pense aussi à la possibilité de, de contacter, de, de cibler tout type de public et le fait que, au fait que le socle d'une résidence sont quand même aussi les partenaires publics qui peuvent permettre d'apporter un soutien financier aussi. Alors, donc, comme je vous le disais, c'est assez schématisé. On pose, on pose notamment deux types de résidences. La résidence de création dont on a parlé aujourd'hui, celle où on parle de minimum 70 du temps de l'auteur dédié à la création et maximum 30 du temps de l'auteur dédié à la transmission. Pour la petite histoire, donc ça, ça vient du CNL qui a, qui a posé ces critères-là pour les bourses du CNL. Et donc, ça a été repris par la, la plupart des acteurs culturels. Et puis, il y a une nouvelle, un nouveau type, nouveau entre guillemets, de résidence, c'est celle de mission où on part euh, dès le début sur 100% du temps de l'auteur dédié à la transmission et à la médiation et si les choses sont claires avec l'auteur, cela ne pose pas de problème, ça existe c'est tout à fait viable donc on présente ces deux types de, de, de résidences là pour schématiser un peu euh, voilà ensuite on présente un peu les étapes c'est le travail qui a, qui a été fait euh, que le, la présentation que vous avez faite ce matin, donc suit un peu ce, ce, ce, euh, ce schéma et puis très important donc on donne quelques modèles de documents donc, vous parliez du fait que l'administration est, est quelque chose de très important, c'est un socle effectivement, donc plus les choses sont claires plus, euh, plus de, les, les choses vont, vont bien se passer euh, le jour J. Donc, la convention, l'appel à candidature, sachant que l'appel à candidature n'est pas forcément un prérequis, il y a d'autres possibilités euh, d'engager de, de, un artiste hein, par un comité de sélection, par un jury de sélection, il y a, il y a un milliard de, de possibilités de, de manières de faire. Et puis, on continue avec une partie qu'on avait rédigée, co-rédigée avec la DRAC à l'époque, en 2021, quand on a publié cette ressource. Euh, quelles sont les conditions minimales à respecter pour solliciter une subvention Voilà. Et donc, ces conditions-là concernent à la fois euh, des questions financières et des questions d'organisation de, du temps de travail. Et d'ailleurs, quand on parle de 70-30, comment on calcule ce temps-là on est mmh. parti sur une base de 35 heures par semaine, préparation et transport compris. Donc, ça nous apporte, à, par exemple, dans le cas de la création, à 8 heures max d'intervention euh, sur une semaine. Euh, voilà, ça, c'est pour donner une ordre d'idée. Ce ne sont pas des règles pr précises, mais en tout cas, c'est ce vers quoi la DRAC veut aller. Après, pareil, pour la rémunération et pour l'organisation de l'hébergement qui sont à prévoir par l'organisateur. Puis, pour éviter les malentendus, on parle aussi du statut juridique de l'auteur, donc comment on le paye. Donc Dans les résidences de création, c'est en droit d'auteur. Dans les résidences de mission, on ne peut pas rémunérer un auteur en droit d'auteur et il faut passer par le salariat dans la plupart des cas. Voilà. Puis, d'autres petits détails administratifs. Et pour finir, cette ressource vous apporte également des ressources à à consulter et je tiens juste peut-être à indiquer que nous sommes là pour vous aider donc si vous souhaitez avoir un conseil donc à la fois sur la partie méthodologique concertation coopération avec les partenaires vers qui aller pour pour rendre les choses plus territorialisé. Bon, vous êtes les mieux placés pour le savoir, mais on a aussi des conseils sur la partie méthodologie et surtout aussi sur la partie auteur. Donc, on a une base de données sur le site Auteur en auvergne en alpes de plus de 700 auteurs qui, qui vivent et travaillent dans la région. On peut également euh, contacter, voilà, en tout cas, on peut faire l'intermédiaire ou vous donner leur, leurs coordonnées. On peut également, euh, donc voilà, il y a d'autres ressources. Et puis, je tenais juste à signaler qu'on a, par rapport à la thématique que vous avez. Euh, qu'on a abordé aujourd'hui, on a aussi produit. Je vais essayer de part, arrêter le partage et de partager un autre écran. On a aussi produit euh, une autre visio, euh, un webinaire. Ah non, c'est pas, c'est toujours le même. Ah non, c'est bon. Euh, un webinaire le 5 avril dernier sur accueillir un auteur en bibliothèque, pourquoi et comment, euh, avec une introduction très pertinente par Claude Poisson euh, sur, euh, sur comment euh, comment travailler autour de la présence de l'auteur en bibliothèque et puis. Une partie sur la méthodo à la fin. Donc on a, on, on propose ce type de choses là. Donc suivez bien nos, nos événements pour. Euh, pour être au courant de... Est-ce que, de, de Johanna, peut-être que tu as le lien de, de, ce, de ce webinaire euh, qui a peut-être été enregistré. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous transmettre euh, euh, les, les liens qui vous seraient utiles oui. aux participants, euh, oui. ce que je ferai après. Euh, il est midi, une... Euh, voilà, je, un grand merci à Johanna qui a dû prendre son cheval de course pour arriver à vous présenter mm -hmm. cette ressource très riche. Euh, je mets consuite, le lien. Euh, pour euh, remercier très chaleureusement nos intervenantes du jour, et euh, juste parce que Emmanuel m'avait envoyer quelques petits visuels et pour clôturer et vous dire un très très très grand merci euh, le sourire des auteurs qui arrivent euh, qui arrivent en gare de Moulins pour pour leur résidence et on voit à quel point euh, voilà c'était enrichissant euh, en tout cas un grand merci à vous sachez que ces numéros euh, ils sont euh, tout à fait enregistrés ils sont retransmis sur la chaîne YouTube de l'agence voilà on va terminer sur, sur le, le le sourire de cet auteur je vous mets le lien euh, de la ressource donc numérique et de la chaîne euh YouTube, pour que vous puissiez revoir les, les, les prochains numéros. Le prochain numéro, c'est sur l'aménagement ou réaménagement des petites et moyennes bibliothèques. Il aura lieu le 17 novembre prochain. Et euh, voilà, on va arrêter le partage et revoir nos intervenantes. Et un très, très grand merci à vous, parce que ce n'est pas évident ces numéros, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contact est établi et que si les collègues d'Aventure ont besoin de, de vous contacter pour des retours d'expérience, pour des compléments d'information, que ce soit Johanna, Alexandrine ou Emmanuel, bien évidemment je vous mettrai en contact euh, voilà, pour, pour ces, ces, ces résidences de création et, et ce pas de, de plus qu'on qu qu laisse aux auteurs et, et cet accompagnement pour, pour les publics un grand merci à vous et une très très belle journée et du coup on se dit au mois prochain pour le prochain numéro merci à tous merci, merci Emmanuel merci merci beaucoup, merci, merci beaucoup.